Salut et bienvenue dans ce tuto réponse consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'objet. C'est-à-dire avoir une ligne sinueuse qui suit, vous voyez, la courbe de cet objet-là. Donc là, la courbe est bien arrondie. Là, elle est un peu moins, donc c'est un peu moins visible. C'est pour ça que j'ai réalisé cette courbe-là, pour que vous puissiez bien voir que ici, ma ligne sinueuse épouse bien cet arrondi-là. Et euh, cet objet est facilement modifiable. Ici, vous voyez, hop, et automatiquement... Eh ben ça, la ligne sinueuse suit ma déformation. Allez, on va voir tout de suite comment réaliser cela. Donc pour cela, on va réaliser ce type de forme. Donc avec l'outil crayon, euh, on va sélectionner donc ici, créer un chemin de Bézier régulier et forme aucune. Donc Je clique, j'appuie sur CTRL, je glisse, et je clique une deuxième fois pour avoir donc les deux nœuds ici. Je vais augmenter la taille du contour à 1. Avec l'outil éditer les nœuds, je vais sélectionner les deux nœuds. Donc pour cela, je fais un rectangle de sélection. Voilà, les deux nœuds sont bien sélectionnés. Je clique sur le, le petit plus deux fois. Une première fois, ça ajoute un nœud. Une deuxième fois, ça va rajouter deux nœuds ici. Alors ces deux nœuds, je vais les sélectionner. Et je vais les déplacer vers le haut en utilisant les touches de mon clavier. Donc j'utilise la flèche, vous voyez, et je déplace comme ceci. Avec l'outil éditer les nœuds, toujours, je refais. Un rectangle de sélection et je vais rendre les nœuds doux en cliquant là-dessus. Je vais supprimer maintenant les deux nœuds qui sont aux extrémités et j'appuie sur la touche Supre de mon clavier ou je peux également cliquer ici sur le petit moins. Clac. Voilà, on obtient cet objet-là. Voilà, je vais réduire un petit peu cet objet. Je vais supprimer celui-là qui nous embête. Donc cet objet-là, on va aller le copier. Édition, copier. On resélectionne tout dit crayon. Maintenant, dans forme, on va utiliser la forme du presse-papier. Donc, depuis le presse-papier, je refais ici, je clique une première fois pour un, un premier nœud, j'appuie sur Ctrl, je clique une deuxième fois, et vous voyez, il y a une petite déformation. Alors, ce n'est pas très visible. Pour rendre cela visible, donc je supprime le fond, j'appuie sur Shift et je vais mettre une couleur, euh, un petit peu, voilà, verte, et augmenter le contour ici. Alors, pour augmenter le contour, clique droit, et on va passer ça. Hein. Voilà. Alors c'est pas flagrant, on va bien sûr retravailler tout ça en allant dans les effets chemin. Et ici motif suivant chemin, donc la largeur on pense bien avoir 1, de façon à respecter l'objet ici qu'on a copié, qu il soit identique et étiré. Et là nous allons utiliser non pas unique et étiré, mais répéter, et étiré, de façon à ce que cet objet soit dupliqué et étiré d'un bout à l'autre du segment. Alors j'active ici l'outil magnétisme. Je sélectionne ici ces différentes options. Avec l'outil d'éditer les nœuds, je peux maintenant cliquer sur ce nœud-là et venir le placer comme ceci, <coughs> ainsi qu'à l'autre extrémité. Voilà. Je vais supprimer voilà, notre objet rouge, j'en ai plus besoin. Je clique, je glisse vers le haut. Alors on peut retravailler, vous voyez, euh, la petite ligne sinueuse. Donc pour cela, il suffit de cliquer là-dessus. Alors là, ce qui est un embêtant, donc je vais dézoomer. Hop hop hop, je reclique là-dessus. Ah voilà, je l'ai trouvé, Il est ici, vous voyez, c'est cet objet qui est répété et étiré. Donc pour cela, on va réduire un petit peu en cliquant sur la flèche, en appuyant sur CTRL, vous voyez, hop, je réduis cet objet, et automatiquement, ma ligne sinueuse se réduit. Se réduit pardon. Voilà, on va dire que c'est bon. Une petite astuce, là on voit que ma ligne commence en haut, moi j'ai envie qu'elle commence un petit peu plus bas, donc pour cela je sélectionne le nœud ici, et je vais dans chemin et je fais inverser. Et à ce moment-là, hop, mon chemin commence par le bas. Et maintenant il me suffit juste de me mettre au milieu, je vais désactiver le magnétisme, de cliquer, de glisser. À ce moment-là j'ai deux poignées qui apparaissent, donc qui correspondent à ce nœud avec une poignée et à celui-là avec sa propre poignée. Et je peux ajuster, vous voyez, correctement Hop. mon chemin. Alors on va voir une nouvelle petite astuce. Je veux maintenant réaliser donc une ligne sinueuse qui suit cette courbe-là. Alors moi je vais dupliquer cet objet. Alors CTRL-D ou je clique là-dessus. Avec l'outil d'éditer les nœuds, je veux supprimer les nœuds qui ne m'intéressent pas. Tac, comme ceci. Voilà. Je sélectionne ce segment, alors pour sélectionner un segment et pour être sûr de savoir qu'il est sélectionné, il faut que les deux nœuds ici soient en bleu, vous voyez. À ce moment-là, le segment est sélectionné et je peux le supprimer en cliquant là-dessus. Voilà, donc en fait j'ai mon petit segment qui est là, je vais le réduire en appuyant sur CTRL-SHIFT et sur la flèche. Vous voyez, Hop, je peux déplacer un petit peu. Chose importante, on va sélectionner cet objet et le pousser au premier plan en cliquant là-dessus. On va sélectionner notre ligne ici et on va dans chemin et on fait combiner ou CTRL K. Et à ce moment-là, vous voyez, notre ligne signeuse est appliquée donc à cette courbe-là. On n'oublie pas d'aller dans chemin séparé pour pouvoir voilà, retravailler euh, la courbe. Alors là, j'ai un petit nœud qui est apparu, on peut le supprimer. Clac. À ce moment-là, bon, euh, ça a déformé ma courbe. On va le laisser. Une autre petite astuce concernant donc la déformation de cette ligne sinueuse, on va cliquer là-dessus, on convertit donc l'objet sélectionné en chemin, et à ce moment-là, vous voyez, on a plusieurs nœuds qui apparaissent. On va utiliser l'outil Éditer les nœuds pour sélectionner tous les nœuds, sauf les nœuds extrêmes. On va sélectionner un des nœuds, on clique dessus, et avec la touche Alt, appuyée, vous voyez, on peut déformer, alors là, ça déforme vraiment notre ligne sinueuse,